bien bonjour les amis, c'est Nono et aujourd'hui on se trouvera à de nouvel épisode de Minecraft Modé pour l'épisode numéro 5. Dans cette vidéo, on va aller crafter l'armure en tertium. Ensuite, on va aller continuer la ville qui se trouve juste derrière moi. Et en dernier, on ira explorer le laser. Mais avant que cette vidéo commence, je vous invite à vous abonner, à la liker, à la partager, ça me ferait très plaisir. Et moi, je vous souhaite une excellente vidéo. Bon, les amis, dans le dernier épisode, on avait crafté l'armure en inférium. Puis, on avait commencé l'armure en prudentium. Sauf qu'on avait commencé que le casque. Donc, dans cet épisode, on va continuer l'armure en prudentium. Puis, on va commencer l'armure en terrium. Donc, les amis, euh, je pense que je vais aller imprimuler ou soit récolter le champ. Mais je pense que ce ne sera pas assez. Donc, je vais aller miner Donc, euh, moi, je vous retrouve dès que j'ai beaucoup d'inférium. Et beaucoup de diamants pour continuer les armures. Allez, à tout de suite Ok, les amis, c'est bon. Je viens de récupérer pas mal d'Inférium. Donc, on va les mettre dans, dans notre... Euh... Ici, quoi Je n'ai pas mal, mais vraiment pas mal. Alors, euh... Ok, je suis obligé de le faire comme ça, tant pis, hein. Quoi, je peux plus les mettre 1 1 je peux plus je crois que je peux plus donc il faut que je fasse des 1 euh, donc où est hum, rate. Euh, uh, uh. Alors, où est qu'ils sont sont alors où est-ce qu'ils sont ah 1 bah, sont sont là euh, numéro 1, okay. ah, euh, c'est quoi ça? Obsidienne. Ok, il faudrait de l'obsidienne. Euh, je sais pas si j'en ai ou pas. On va mettre euh, tout ici. Hein. Et j'ai aussi récupéré pas mal de diamants. Donc, okay. hop, de l'obsidienne. On va voir ça si j'en ai ou pas. Mais euh, je pense pas. Ah si. J'en ai 9. Il faudrait aussi des bâtons. Voilà. Nickel. Donc, euh, euh, comme ça. Ah oui. Il me faut aussi euh, ceci un drawer. Donc, ok. Au milieu. Voilà. Alors, ça ici. Voilà. Ensuite, le euh, numéro 2. Oh non, je me suis fait couiller. Alors, on va essayer de faire euh, l'émeraude le... direct. Au moins, ça sera fait. Donc, hop. Voilà. Et des bâtons. Nickel. Donc, on va améliorer. Voilà. Et est-ce que maintenant on peut mettre ou pas Hop. Ok, on peut. Ok, ils en sont... Ok. Ah, oh, c'est quoi ça Hop. J'en suis à 1882. bah nickel tout ça. Et ça ici, ok. Les bâtons, on remet. Hop. Voilà, l'obsidienne aussi. Et euh, après, je n'ai plus de place. Comment on va le mettre ici. Hop. Et ça part dessus. <rire> Voilà comme ça, au moins on aura un peu plus de place, donc, euh, nous, là, on va tout reprendre, hop, comme ceci, et il nous faut euh, des prudentiums, hop, une goutte donc, euh, ok, ok. voilà ouais, ça on récupère nickel donc hop voilà ah, hop nickel Catherine nous en faudrait hop voilà nickel donc il nous faut euh, aussi des ingots, des prospéries je sais pas s'il me reste ou pas mais euh, je pense pas donc je vais aller en chercher aussi donc je vais aller en miner plutôt donc moi je vous retrouve dès que j'en ai allez à tout de suite ok les amis c'est bon j'en ai pas mal donc on va pouvoir continuer donc alors, euh, comment ça se craft déjà Ok, comme ça. Hop. Voilà, 19. Donc, ensuite. Voilà, oula, on a pas mal. Ensuite, il nous faudrait... Euh... Ok. Ok, donc... Euh, ça. Hop. Heureusement qu'on a du diamant. Voilà. Nice. Et maintenant, comme ceci. Nickel. Ensuite, euh, l'armure. Ok. Hop. Voilà. Voilà. Et il nous faudrait... Ok. Voilà Normalement c'est bon C'est nickel tout ça Donc on va passer à l'armure Supérieure Donc où est-ce qu'elle est, -ce qu est Alors on a fait celle-ci On va faire le Terrium. Ok Donc terre Ne la trouve pas ok c'est bon ok nickel ok donc il nous faudrait encore pas mal de de ça là <rire> on va faire beaucoup beaucoup comme il en faut pas mal on va faire pas mal aussi voilà Hop, euh, Ça c'est bon Ok donc 4 Hop Ok les amis c'est bon On va pouvoir continuer Donc on va faire des lingots euh, Des bah, des diamants En quelque sorte hein. Voilà Donc ensuite Hop et maintenant on va pouvoir continuer. Il nous manquera un lingot et après ça sera bon. Hop. Et le lingot. Non. Euh... Voilà. Hop. Nickel. Voilà, non, pas ça, mais ça Nickel Donc, hop, hop, et hop Et voilà On a terminé Et en vrai, je suis, je suis beau comme ça Bon, maintenant les amis, on va aller continuer la ville Donc, on va se faire deux petites maisons en plus Donc, juste là donc moi c'est parti, je vais commencer à récolter du bois, de la cobble et plein de choses. Donc euh, je vous retrouve dès que j'ai fini les maisons, à tout de suite. Ok les amis, c'est bon, je viens de terminer les maisons. Donc les voici, c'est les mêmes que d'habitude avec un four, coffre, table de craft et lit, vitre et lanterne. Donc, voilà, voilà. Donc, on continuera à en faire dans le prochain épisode. Bon, les amis, maintenant, on va aller explorer le Nether. Donc, c'est parti. J'espère qu'il y aura une mise à jour. Ok. Donc, maintenant, il nous faudrait un briquet. Euh, alors, est-ce que j'en ai un Non, il me faudrait un de fer. Et... Comment ça s'appelle Est-ce que j'en ai ici J'espère... Un, un, un. Je crois pas que j'en ai Et j'espère que j'ai du gravier Dans les barrages Si vous ne pouvez même pas de gravier Ah si Faire ça pendant 5 minutes hein. Bah voilà c'est bon On l'a ok donc on va le crafter et on va euh, se préparer aussi hein. voilà pas shit. on va en prendre quelques unes hein. hop euh... <rire> euh, je pense que après c'est bon on va se prendre un arc avec deux flèches pas beaucoup de flèches voilà on va se prendre de la nourriture aussi euh, où est-ce que c'est voilà, un stack je pense que c'est suffisant donc c'est parti Comme ça va tricter donc c'est parti on l'allume, allez ok on y rentre chargement de terrain Oula! Ok, il y a un fantôme qui a spawn. Ah, on a spawn à côté d'une forteresse. Euh, génialissime! Waouh Ah, voilà, ça change. C'est le fantôme! Allez, c'est parti! Donc, la petite for forteresse. C'est même pas une forteresse. C'est quoi ça C'est quoi Il y a un loup What Quoi Oh je comprends plus rien Ok, Netherwood Oh yes Il y a une dépose de Netherwood comme ils appellent. Donc euh... Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici Oh Il m'a fait peur. Oh là, là. Qu'est-ce que c'est que ça Chris Mon or. Ok. C'est quoi ça La Cobble Les versions... Euh, Je sais pas quoi ça c'est quoi ça wow. Hop, on va remonter ouais j'ai pris ce bloc Hop, on va prendre ça et on va remonter Alors, euh, le Gast. Bah, T'es où le Gast Le Gast Allô Où es-tu Oh, mais il y a un gavet de chaud dans le laser Oh non, c'est tombé dans la lave. Non Ouais, mais c'est hyper bizarre ici. Hein. What the fuck. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. Et on va se laisser dans le heures. Hein. Bon, les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. En tout cas, si elle vous a plu, je vous invite à vous abonner. À la liker, à la partager, ça ferait très plaisir. Et moi, je vous dis à bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao!